Je suis en retard Non, pas du tout. C'est moi qui suis en avance. Nous avons une heure et demie devant nous. À quelle heure le spectacle commence À 20h30. Vous euh, un, un café au lait. Un café au lait Tu as les billets Non, c'est Pierre et Isabelle qui les ont. Nous avons rendez-vous avec eux à 20h15 devant le Théâtre de l'Empire. Un café au lait oh, Pardon ah mademoiselle, excusez-moi. Vous auriez pu faire attention la soirée est fichue. Mais non. Je vais vous aider à la nettoyer. C'est pas la peine. Elle ne sera pas sèche. Mais si, mais si. Mais non, mais non. Ce n'est pas la peine. Il n'est pas question que j'aille au spectacle comme ça. Mais si. Non, non, pas question. Il y a une solution. Mais non, vas-y sans moi. Puisque je te dis qu'il y a une solution. Laquelle Allons, galerie Lafayette. Tu trouveras tout ce qu'il faut. On n'aura pas le temps. Mais si, mais si, on va se dépêcher. On a une demi-heure pour acheter une robe. Une demi-heure, ce n'est pas beaucoup. Je suis d'accord, mais il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Si on y allait tout de suite? Tout à fait d'accord. Dépêchons-nous. Je vous dois combien? Laissez, laissez, c'est ma tournée. Merci, madame. Allez, viens. J'aime bien cette robe-là. Oui. Elle est un peu chère. On n'a pas beaucoup de temps. Mais tu m'as dit, tout à l'heure, qu'on avait le temps. Oui, mais le temps passe. Tiens, celle-ci n'est pas chère. Je la déteste. Quelle horreur! Et celle-là? Tu l'aimes? Elle est trop grande. Je la déteste aussi. Et moi, je déteste être en retard. Et celle-là? Trop petite. J'aime bien celle-là. n'est pas très chère. Je vais l'essayer. Qu'est-ce qu'ils font? On attend encore cinq minutes et après on entre. On a les billets, on aurait dû les attendre. Allez, François, ce n'est plus possible! Voilà, voilà! Vous aurez pu nous attendre. C'est ma faute! Tant pis! Attends, c'est la vedette, Jacques Martin. Monsieur, s'il vous plaît? Oui? On avait des places, mais on est en retard. Et nos amis ah, on avait des places, on est en retard. Allez, c'est défendu, mais viens avec moi. Dépêchez-vous! Faites-pas passer! Jules. Oui. Euh, tu me places les jeunes gens dans la salle, le mieux possible. C'est pour moi. Et si ça vous amuse, venez prendre un verre dans ma loge à l'entraque. Ok? Allez, au revoir. Maurice! Aujourd'hui, en tout cas, la rentrée au Théâtre de l'Empire de Sacha Distel. Sacha Distel Sacha Distel le spectacle continue On a cru que vous ne veniez pas? On a eu un problème. Tu as une jolie robe! Vous venez? Non, on a rendez-vous avec Jacques Martin dans sa loge. A plus tard! Entrez! Ah. Alors, ça vous a plu? Le spectacle est formidable. C'est vrai? Oui, très content. Bon, moi aussi, je suis très heureux que ça vous ait plu. Un petit peu de champagne? Oui. Allez, buvons un verre et un verre de champagne à la santé du spectacle et de votre jeunesse. Tenez. Merci. Voilà, ça ne demande pas à la tête. Oh, elle est en retard. Vous auriez pu arriver à l'heure. Excusez-moi. Vous auriez dû vous dépêcher. Un café au lait. Oh, Pardon, mademoiselle, excusez-moi. Vous auriez pu faire attention. Oui, elle aurait dû faire attention. Elle aurait dû prendre son temps. Pierre et Isabelle, eux aussi, auraient pu prendre leur temps. Allez, François, ce n'est plus possible. Voilà, voilà. Vous auraient pu nous attendre. C'est ma faute. Oui, ils auraient dû attendre. J'aurais dû, tu aurais dû, il ou elle aurait dû, nous aurions dû, vous auriez dû, il ou elles auraient dû. J'aurais pu, tu aurais pu, il ou elle aurait pu, nous aurions pu, vous auriez pu, il ou elles auraient pu. Vous avez aimé le spectacle Oui, j'ai aimé le spectacle. Alors, parlons de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas. J'aime bien cette robe-là.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 Et ma veste Aimez-vous ma veste Je n'aime pas votre veste. Je la déteste. Et ma cravate Oh, elle me plaît beaucoup. Ah Je l'aime beaucoup. Oh Je l'adore Je la trouve superbe et... que pensez-vous de ma robe? Je ne l'aime pas du tout. Vraiment? Elle ne me plaît pas du tout. Oh! Je la déteste. J'en ai horreur. Tu as les billets? Non, c'est Pierre et Isabelle qui les ont. Nous avons rendez-vous avec eux à 20h15 devant le table de l'Empire. Un café au lait. Rêve. Ce n'est pas Vincent qui a les billets. Non, ce n'est pas lui qui a les billets. C'est Pierre et Isabelle qui ont les billets. Oui, c'est eux qui les ont. C'est moi qui ai les billets. C'est toi qui as les billets. C'est lui qui qui a les billets. C'est elle qui a les billets. C'est nous qui avons les billets. C'est vous qui avez les billets. C'est elle qui ont les billets. C'est eux qui ont les billets. Je vous offre cette cravate. Pas question.